Découvrons ensemble ce que nos ambassadeurs vont recevoir de Magimix. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On continue le tour des partenaires avec un partenaire prestigieux, Magimix. Bonjour Grégory. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Alors, est-ce que d'abord vous êtes content, est-ce que Magimix est content de faire partie du programme ambassadeur des FITEC 2019-2020 Tout à fait, c'est un honneur pour Magimix de pouvoir participer à cette action qui a été mise sur pied par des Explique-moi un peu ce que vous allez offrir et qu'ils vont garder chez eux. et on attend les reviews, mais est-ce que vous attendez Est-ce vont recevoir chez eux les ambassadeurs En fait, Magimix offre à chaque ambassadeur un Cook Expert. Le Cook Expert est en fait le produit phare de la marque. Il permet en fait de faire euh, de la préparation et aussi bien euh, la cuisson en fait et de, de mijotage et de, de plats en fait consistants. À la base, Magimix, c'est une société française, mais c'est en fait des spécialistes aussi de, de la, de, du couteau. Tout à fait. Bien ça, hein. Tout à fait. Donc en fait, Magimix euh, est en fait le petit frère de Robocoupe et Robocoupe est en fait l'inventeur euh, du de, de, du robot comme on le connaît maintenant, avec le couteau au fond de la avec cuve. Avec le couteau au fond de la cuve, voilà. Donc ça, donc, ils ont inventé cette cuve-ci. Mais vous avez ensuite, c'est ça qu'il faut bien préciser pour les ambassadeurs, c'est qu'ils vont recevoir donc, un, appareil, oui. un appareil, donc cette cuve chauffante, Tout à fait. qui permet de cuire des soupes, etc., de monter ses blancs en neige. Mm -hmm. Mais ils vont recevoir, ils vont recevoir également le, le, le robot, en fait. Donc, ceci, on a trois cuves qui sont faites en tritans, donc un, un élément très solide en fait. Qui se trouve dans les blenders très puissants, hein, tout ça. Ouais. Tout à fait. Donc, euh, cet appareil vous permet en fait de faire tout, tout à partir de A jusque Z. Donc, vous avez tout pour la préparation. Vous avez des hachoirs. Vous avez des disques pour râper, pour émincer. Euh, les disques sont faits à tiers chez Sabatier, qui est quand même une référence... La, la capitale, pratiquement, de la coutellerie. Hein. Tout à fait, c'est le cas. Et en fait, euh, ça garantit une, une, une qualité de coupe euh, impressionnante. Si vous voulez voir cela, soit vous regardez la vidéo avec Janine qui dure une heure sur le Cook Expert, soit on a tourné une vidéo sur notre propre robot CS 5200, le premium. Donc lui, mais en noir, vous verrez, il y a une vidéo qui fonctionne assez bien. Où on teste, alors on va jusqu'à tester le, la, la coupe ondulée, donc la cuisine créative, etc. Mais vous allez encore un pas plus loin parce qu'offrir le Cook Expert, c'est déjà une chose. Mais vous avez, vous avez rajouté une charrette au, au programme, explique-nous un fait. petit peu. Donc en fait, l'ambassadeur ou l'ambassadrice qui va recevoir donc euh, le Cook Expert va aussi recevoir des accessoires qui complètent en fait la gamme du Cook Expert. Qui sont normalement en option. Hein qui sont, on se comprend bien, en voilà, option. Op... Donc il y a dedans la cuisine créative. La cuisine créative, donc ouais, ce sont trois disques. Trois disques. En plus des quatre disques qui sont fournis à la base avec le produit, ouais. ce qui fait un total de 7 disques de chez Sabatier. Le client va aussi recevoir un panier vapeur okay. Donc, qui augmente la, la capacité, capacité de, euh, de cuisson vapeur de 5 litres et demi. Donc ça veut dire que dans un cuiseur Cook Expert, vous avez déjà un panier vapeur qui est symbolisé fait. comme si vous savez déjà mettre un peu le repère. Vous savez déjà mettre au moins 4 Pilon de poulet par exemple, 4 cuisses vous savez déjà les mettre dedans, Voilà, vous savez déjà le mettre, pas des ailes, on en met deux, mais des cuisses elles vont en mettre 4, donc c'est déjà grand. Tout mais fait. on augmente la capacité. On augmente la capacité et en fait on le fait en enlevant le couvercle en verre et en positionnant un panier inox qui... dessus. dessus en fait. Il y a également la grande tendance, c'est donc les spirales. Tout et à donc fait. Vous... Nous, avons, euh, nous offrons euh, Magimix offre aussi donc le spiral Expert qui permet en fait de faire euh, grâce à trois lames de faire euh, des fusillis, des spaghettis, des, des, fusilli, des spaghettis voilà, à partir de courgettes, de, de carottes. Ça, c'est vraiment génial parce que ça complète pour moi la, le coffret cuisine créative. Parce que de, voilà, le coffret cuisine créative, vous recevez ça dans, dans ce genre de coffret, donc c'est même protégé parce que croyez-moi bien et si un jour vous interrogez les personnes de l'équipe, on sait plus ou moins tous couper sur les couteaux Magimix en rangeant une boîte, en prenant parce que ça coupe vraiment très finement. Donc tout ce qui est le coffret créatif et, et le Spiral Expert complète pour moi un peu la gamme. Tout à fait. Mais vous allez encore plus loin On va on... encore plus loin parce qu'on offre par exemple aussi un accessoire qui s'appelle le, le cube et bâtonnet en fait. Voilà, donc l'accessoire à brunoise ou à frites. Tout à fait, c'est <rire> ça, voilà. c'est le cas. Donc, donc ça, pour vous donner une petite explication, des frites faites-le et alors surtout des brunoises, vous faites des minestrones, vous faites des préparations, c'est magnifique. C'est magnifique, comme vous le dites. En plus de ça, l'ambassadeur reçoit aussi un coffret jus. Ce qui permet aussi d'avoir un presse-agrumes, d'avoir un, un, un, extra, un, un extracteur, extracteur de, de jus. jus. On parle ici plus, selon moi, d'une presse à froid. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est le patron de Magimix et je dois dire que je l'ai testé à la maison. C'est vraiment ça, ok Donc ce n'est pas un extracteur en soi, c'est une centrifugeuse lente qui presse véritablement le fruit. Tout que tout Si vous l'avez chez vous et que vous dites c'est un extracteur de jus, un slow juicer, ce n'est pas vraiment un slow joycer, mais franchement le résultat est impeccable et je tiens à dire aussi surprenant, dernièrement, surprenant. Parce que, enfin, en fait, l'appareil la, la, tourne à 1500 tours par minute, ce qui oui. est une vitesse professionnelle culinaire et qui permet justement de faire la presse à froid et de maintenir un maximum, qui garantit un maximum d'antioxydants et de vitamines. Et le dernier accessoire, c'était donc le presse purée, je pense. Hein. C'est bien ça. Vous avez le presse purée en plus qui permet de faire des purées et les compotes. Et les compotes, surtout pour tout ce qui est euh, nourriture bébé, des choses comme ça, C'est un très beau cadeau, à mon avis, les ambassadeurs seront très contents. Est-ce que tu as un dernier mot à passer aux ambassadeurs. Euh, nous sommes curieux de rencontrer les ambassadeurs en plus de euh, faire votre rencontre, on sera content de voir vos reviews et de vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo partenaire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Merci. mettez un pouce en l'air, participez à l'événement des programmes ambassadeurs. Plus de liens dans la description via un bulletin d'inscription sur notre blog. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao